C'est joli la lumière Yo Rana les amis, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Ça me fait vraiment plaisir ben, de reprendre à filmer ici à Tahiti Aujourd'hui c'est une journée spéciale parce que c'est l'anniversaire de mon papa Voilà, on va lui faire une petite surprise Donc en fait on va tout d'abord aller au tir à lac déposer une boîte à mon cousin Il a oublié son goûter en fait Et ensuite on va voir le petit déj, on va souffler, on va lui faire une petite surprise et tout Je vous emmène avec moi, voilà je vais filmer un maximum Et puis euh, on se dit à bientôt, ciao ciao voilà les amis je vais aller donner ça pour Heimana Heimana ah, C'est bon cool, Ah Merci, Merci. Est un, Ça C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon C'est Voilà les amis, donc là on vient juste de déposer le petit goûter pour mon cousin au tir à l'arc. Et puis là on va aller récupérer mes grands-parents pour aller boire le petit déjeuner. Ça va T'es déjà prêt Ça va. Ça va. Ça va. Mmh. Mmh. Donc là les amis on est au petit déjeuner avec ma petite Popo là Il y Kung aussi qui est là, il veut faire coucou. Donc voilà on va prendre le petit déjeuner Yeah papa tout c'est pour toi <rire> non, pour hey, Maman, c'est maman c'est normal c parce, que, parce que comme dit Chumling C'est J'étais oublié Pour ton anniversaire Popo on va pas à toi, non? Oui, oui, je sais. C'est pas à toi, Congo C'est à papa. Oui. oui. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Voilà. Joyeux anniversaire, papa. Oui. Joyeux anniversaire. Elle deux, 3 bravo! 2 ce que tu as 2 demander là 2 2 2 un cadeau. un cadeau 2 2 Alors les amis donc là on va faire les petites courses ah non mais du coup ils savent que c'est dimanche je peux pas mettre le vlog c'est pas grave les amis je vous dis en fait c'était hier soir il y avait l'élection de miss et mister à mais du coup je vais mettre dans ce vlog là Enfin vous comprenez ce que je veux dire. Tu comprends, Uti bon, En fait, vous aurez cette journée-là, normalement c'est dimanche. Et ensuite ce soir, ça va être euh, l'élection Miss et Mister à oreille. Mais je vais comment me mettre dans ce vlog Parce que comme j'aurais pas beaucoup filmé, on va faire ça comme ça. Je pense que c'est good. Allez. Je crois que je me suis bien exprimé, hein Je sais pas, mais vous avez compris ou pas En fait, bon, je réexplique encore. En fait, là, on est dimanche. Mais je vais faire la vidéo de dimanche. Mais à la fin de la vidéo, je vais mettre l'élection. Voilà C'est simple, moi C'est un petit peu Ouais, ouais, moi bon. Musique J'espère que vous allez bien, bien dans cette nouvelle vidéo. Oui. Allez, bon courage Allez, <t 'en> Oui, on est impatients, on a hâte de voir les, candidates, les candidats et les présidents. La journée pour cette élection, c'est la première pour nous aussi. Très impatients, excitée de pouvoir voir la révolution qui ont venir pendant les répétitions. Sûrement, ça a été beaucoup et je pense que maintenant ce sera à niveau du Let's go, uh, deliberation des <laughs> filles, ça Exactly. Délibération des filles. That's a grand deal. Free in the air, the light that surrounds me. If we hold ourselves together, we'll go far. Created a space, in my head it was empty. Voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de liker cette vidéo, ça me ferait super plaisir. De me laisser un petit commentaire aussi. Et de vous abonner à ma chaîne YouTube si ce pas encore fait. Je souhaiterais aussi remercier toutes les personnes qui rejoignent la famille Tédijanté. Qui s'abonnent à ma chaîne YouTube, ça me fait vraiment extrêmement chaud au cœur. N'oubliez pas aussi d'activer la petite cloche de notification. Comme ça, vous allez recevoir une petite notification comme quoi euh, j'ai sorti une nouvelle vidéo. Et euh, aussi, si vous voulez partager cette vidéo à toutes les personnes bah, qui n'ont pas pu assister à l'élection Miss et Mister à Comme ça, ils pourront voir bah, ce qui s'est passé ce soir là. Maruru aussi au comité organisateur de Miss et Mister Our Aid de m'avoir invité, de m'avoir fait confiance. J'ai passé une excellente soirée. Vous avez fait du bon boulot et félicitations aussi à toutes les candidates et candidats. Vous avez assuré ce soir. Vous avez mis le feu. Franchement, je vous admire pour tout le travail que vous avez fait pour votre prestation. Vous avez été très courageux, courageuse. Vous m'avez beaucoup inspiré. Donc, merci à vous et bonne continuation à vous tous. Merci du fond du cœur pour tout votre soutien. Voilà, on se retrouve très, très, très, très bientôt. Et si jamais vous voulez me suivre, bah, tous les jours, sur mes réseaux sociaux, n'hésitez pas à aller voir sur mon Instagram, Teddy Janté ou là, je poste des stories mais aussi des photos et en ce moment bah, comme vous le savez je suis de retour à Tahiti je vous prépare énormément de surprises voilà j'espère que vous allez aimer en tout cas ce sont des projets qui me tiennent vraiment à cœur. je pense que vous allez adorer je suis persuadé je vous fais de très très gros bisous et il me reste plus qu'à vous dire prenez soin de vous, maururu, nana et à bientôt les amis, ciao ciao